Alors euh, bonsoir à tous, nous sommes toujours en direct du coup, euh, enfin on n'est pas en direct mais du coup nous sommes toujours au centre du lycée ODES-Laura pour le service national universel. Et nous, nous avons du coup quatre jeunes qui sont du coup autour de notre table et qui vont se présenter un par un, nous dire d'où ils viennent, en quelle classe ils sont et euh, voilà, se présenter euh, principalement. Donc euh, qui veut commencer Vas-y, je t'en prie. Bonjour, je m'appelle Ilan, j'ai 15 ans, et je viens de, du Morbihan vers Auré, pour ceux qui connaissent, et je suis en seconde. D'accord. Moi, je m'appelle Lilou, je suis en troisième, et je viens de Vannes. D'accord. Moi, je m'appelle Anastasia, je suis en seconde, et je viens de Vannes aussi. Okay. Moi, c'est Maël, euh, je suis en première, et je viens de Bretagne. D'accord. Alors, pour vous, euh, quel est votre ressenti au sein du SNU Moi, personnellement, euh, j'ai été un petit peu forcé d'y aller, et là, euh, je trouve que c'est vraiment super, c'est une très belle aventure. Même les activités qu'on fait et tout, c'est hyper captivant. Vraiment, j'aime bien. D'accord. Mais... Moi aussi, j'adore. Okay. Bah, au début, c'était un peu effusant, mais euh, à force, bon, on aime bien. D'accord. Ouais, en fait, belle rencontre. Euh, franchement, c'est cool. Hein. Ok. Euh, euh, si vous ne saviez pas ce que veut dire SNU, pour vous, qu'est-ce que ça voudrait dire Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous, SNU, si vous connaissez, vous n'étiez pas impliqué à l'intérieur bah, pour moi, ce sera peut-être plus, euh, plus proche du service militaire. là C'est vraiment beaucoup plus soft. Il y a, y, a, y a plus de fun et tout. D'accord. Moi, ouais, je suis d'accord. Moi aussi. Ah, Pareil. Oui. Bon, bah, voilà, c'est parfait. Tout le monde est d'accord, c'est magnifique. Si vous aviez euh, un petit bilan à faire sur votre première semaine, sur le centre, sur les activités qui ont été faites, euh, qu'est-ce que vous diriez Franchement, moi j'ai juste un mot pour décrire ça. Fatigue. <rire> <rire> Sympa. Bah, comme ça, c'est franco, hein vraiment fatigant. D'accord. Il y a beaucoup de courbatures aussi. Ah bah. C'était ouais, enfin, bien mais ouais, fatigant. D'accord. Ouais, franchement c'est cool, c'est bien. Est-ce que... <rire> Est -ce que pour vous c'est important de faire ça Bah oui. En soi, c'est une... une belle aventure à essayer, c'est une belle expérience. Ouais, c'est ça. Il faut essayer, il faut le faire. D'accord. Si pour vous, vous deviez résumer le SNU en un seul mot, à part les mots que vous aviez dit du coup sur les <rire> questions précédentes. Cohésion. D'accord. Euh. Ah, bon. Bah, D'accord. Amitié. Ok. Je vais dire <rire> euh... bah, Tu peux en dire d'autres. Je peux en hein. dire tu peux, dire, donc tu peux <rire> dire deux mots, j'ai autorisé tout à l'heure à dire deux mots. J'ai pas d'idée là hein. T'as pas d'idée, bon, c'est pas grave, y a pas de soucis. Si avec une baguette magique. Bon, alors pour finir, si vous aviez une baguette magique, euh, qu'est-ce que vous changeriez là sur le CNU là tout de suite maintenant les heures de lever et de coucher. Ah oui moi aussi. D'accord, ok. Donc les heures du, du coup de réveil et de coucher. Bah pareil, l'arrêt ah. du réveil musculaire. <rire> <rire> les muscles le matin ça pique. Hein. Ouais. D'accord. Bah écoutez, merci à vous d'être venu. Puis du coup on va passer à quatre autres jeunes. Ah, au merci, au revoir. Au revoir.